Salut tout le monde Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de sport. auquel on va travailler le haut du corps voilà il y a trois exercices qui vont faire travailler le haut du corps alors euh, bah, c'est parti pour les trois séries de 10 euh, pompes voilà vous pouvez le faire soit sur les genoux soit les pompes normales ça dépend si vous y arrivez euh, bien ou pas si vous êtes, euh, si vous êtes euh, opérationnel pour faire des pompes normales ou ou sur les genoux, voilà. Pour ma part, ça sera sur les genoux, 10 fois. Après, il y a une pause de 30 secondes, encore 10 fois, une pause de 30 secondes, encore 10 fois. Et euh, une pause de deux petites minutes, voilà, pour passer à l'exercice suivant. Alors, c'est parti pour les 10 pompes x 3. 1, 2, 3. Get Billa, Billa, Billa, Billa, Billa, Billa, Après avoir fait les 3 séries de 10 pompes, nous passons à Purple Voilà. 3 fois encore, avec 30 secondes de pause à chaque fois. Puis 2 minutes pour l'autre exercice. Voilà. Allez, on se retrouve pour les 7 Purple Pills x 3. 7 2 3 4 5 6 et 7 Deux. Voilà, nous, nous avons fait les 7 burpees x 3. Maintenant, nous passons aux 3 x 7 dips. Voilà, il vous faut une, une chaise, ou une taffe, enfin, un truc euh, qui est à la hauteur de vos fesses. Moi, ça sera le rebord du lit. Mais vous, vous faites comme vous pouvez avec ce que vous avez. Tac, on se met comme ça. Et on le fait 7 fois. 1, 2... 3. Is it? Voilà sur ce c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu J'espère qu'elle vous aura bien musclé le haut du corps voilà Le cardio aussi il y joue Et sur ce ben bah, je vous dis euh, je vous laisse liker Commenter cette vidéo Elle vous dit à la prochaine